Salut à toi jeune survivant de l'apocalypse zombie, si tu ici c'est que tu veux faire le bâton de Poséidon, la colère des dieux. Donc pour ce faire c'est assez simple, il faut le crafter sur une des de craft qu'il y a, il y en a deux. Euh... Mais ceci une fois que tu auras récupéré les trois pièces. Donc les trois pièces sont sectorisées. Donc là vous voyez la première qui est le haut du sceptre, le trident, euh, se trouve dans le secteur de mastodonte. Vous avez trois emplacements par pièce à chaque fois. Là, on va retrouver le middle du bâton ou euh, le manche, enfin on ne sait pas trop. Enfin, bref, une partie rouge qui se trouve du coup euh, euh, au milieu de la carte, à côté du mec en slip, là pour faire le secret. Et la dernière pièce, vous avez donc euh, le manche ou le milieu du bâton, bref on s'en fout. Euh, donc les trois emplacements aussi que je vous fais voir dans la vidéo. Donc une fois que vous avez ces trois pièces, vous pouvez aller le crafter et vous pouvez donc l'utiliser, à savoir que le bâton c'est un spécialiste, vous le sortez, vous l'utilisez et une fois que vous l'avez fini de l'utiliser, il se range et se recharge au nombre de kills que vous faites. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour ceux qui galèrent à faire ce bâton de Poseidon. Bon, je pense que la map, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est sortie maintenant et que tout le monde la connaît, mais bon, on sait jamais s'il y en a qui galèrent au moins, ça sera fait. Je vous mets le lien dans la description aussi du, du, du harpon électrique, là, que justement vous êtes en train de voir que j'utilise. Je vous mettrai le lien dans la description du tuto pour le faire, voilà. Bon, écoutez, je vous dis à plus tard tout le monde, ciao.